Sa capacité à vendre tout et n'importe quoi. Bah de bien démarcher et bien négocier les, les contrats. La politesse. La persuasion. Être avenant et savoir parler. Être à l'écoute des clients. Avoir la tchatch. Quand euh, on a la tchatch, hein, quand on parle bien. La flexibilité. 100 000. Je que je suis en dessous. 500 000 500 000. 500 000, mieux. 1 <rire> million, ça fait beaucoup. Je penserais quand même 500 000 parce que 100 000, ça fait quand même peu. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui arrivent quand même à faire du commerce entre elles. 100 000, à peu près. 500 000 Je peux dire à 500 000. Un million. Gestion des, gestion des stocks. Dramaticien en fait. Je pas. Transport, distribution, j'ai pas de métier en tête précis de. Enfin je pense c'est extrêmement large en fait, il y a beaucoup beaucoup de choses dans tous les domaines. La mise en rayon dans les grandes surfaces. L'informatique au secteur d'informatique. De ce que je connais, c'est euh, la logistique des camions, les choses comme ça, genre leur trajet, le routier, ouais, plus le routier au niveau de la logistique.